Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech accompagné de Janine. Merci beaucoup, Janine d'être là. Merci, Thomas, de m'avoir invité. Alors, Janine est une démonstratrice et une ancienne représentante de chez Magimix, plus de 20 ans sur la route, une experte. Et nous allons aujourd'hui, avec toi, préparer dans le Juice Expert numéro 4. Il y a trois modèles, le 2, le 3, le 4. On prend le 4 qui est le plus, celui avec le plus d'options. Nous avons un presse-agrumes, un extracteur de jus et un coupe-légumes. Donc... Magimix, tu nous présentes un peu la boîte, explique-moi un peu cela. Oui, donc euh, Magimix est une société française qui est située en Bourgogne. Nous sommes vraiment spécialisés dans tout ce qui est culinaire et nous existons depuis plus de 40 ans. Également, euh, je vous invite à aller voir, nous avons tourné une vidéo qui est relativement unique, un peu plus longue, qui est consacrée au Cook Expert, qui est quand même un des produits phares et ta grande spécialité chez Magimix. Le Cook Expert, le, le robot multifonction de chez Magimix. N'hésitez pas, on vous mettra le lien dans la description, à aller voir cette vidéo consacrée au Cook Expert. Vous verrez que c'est très impressionnant. Pour vous montrer ce qu'est la marque Magimix, en trois mots, Magimix, c'est... Robustesse, aide-moi, simplicité et efficacité. efficacité. Trois mots pour décrire une très grande marque française. Alors, tu as décidé de nous montrer deux jus pour toutes les options. Pomme-carotte orange. Avec un petit peu de gingembre. Avec un petit peu de gingembre et jus relax. Alors, c'est oui. parti, montre-moi tout cela. Alors, on va quand même, un petit mot sur le moteur. Donc, c'est un moteur qui est automatique qui va adapter sa puissance en fonction du travail qu'il a à faire. Okay. On tourne-nous à une vitesse constante. De Et 1500, 1500 tours. tours par minute. Et c'est le robot qui va s'adapter en fonction de la dureté du travail. Voilà. Alors, comme Thomas nous a expliqué, il est équipé du presse-agrumes. Presse-agrumes avec deux cônes. Le cône citron, je présume, et le cône orange. Ou vous mousse. avez le petit cône qui se trouve en dessous du grand pour les citrons, et vous avez le grand cône pour les propres mousses, et je vais l'utiliser parce que j'ai des oranges assez grosses. D'accord, ok. Voilà. Euh, C'est un seul appareil, tout est fourni dedans, ainsi qu'un livre de recettes. Tout que vous avez sur la table est fourni. Voilà, on est sur un. Allez, avec, les, avec euh, ici le, la, ce qui dépasse un, un 28 cm de diamètre, plus ou moins. Donc sur le plan de travail, il ne prend pas énormément de place. C'est aussi ça, c'est que s'il reste sur le plan de travail, il ne faut pas non plus qu'il y ait 40 électroménagers. Il faut qu'on puisse encore travailler à côté de cela. Oui. Euh, ce qui accompagne également le presse agrumes c'est le filtre que vous avez ici. Parce que vous avez des personnes qui n'aiment pas de jus, le jus d'orange avec trop de pulpe. Tout à fait. Donc est la garantie on l'utilise ce... ou on ne l'utilise pas. Quelle est la garantie de ce produit Trois ans de garantie sur l'appareil et les accessoires, et 30 ans sur le moteur. Ou 1000 heures d'utilisation de ce produit-là. Alors, quand on nous demande pourquoi une garantie aussi longue, etc., c'est surtout comme quoi le fournisseur s'engage à vous fournir quelque chose de qualité. Donc, s'il donne 30 ans sur le moteur, c'est qu'il est relativement sûr de son coût. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour... Alors, je vais commencer je par oh. utiliser le presse-agrumes. On va vous expliquer après, parce qu'évidemment, il y a une comparaison à faire avec les extracteurs de jus, qu'on appelle également les slow juicers. On est sur un extracteur, mais de type différent. Mais l'avantage ici, c'est que dans un extracteur, où vous n'avez qu'un extracteur chez vous, vous devez éplucher les agrumes. Éplucher le pamplemousse, éplucher les oranges, éplucher les citrons. Dans ce cas-ci, vous avez le presse-agrumes, et donc, tout simplement... On va le mettre en route. Alors, on pique... Non, pas tout de suite. On pique l'orange sur la petite pointe que vous avez là, pour qu'elle soit bien centrée. On descend le couvercle et on met en route. Il est inutile de pousser avec toute sa force sur le couvercle. Il est simplement là pour maintenir le fruit en place oui. et pour éviter les éclaboussures. D'accord, OK. Une. Oh, voilà, une. On va montrer cela après. Deuxième, donc on n'est pas obligé de pousser. Voilà, on la pique dedans et c'est On la parti. pique dedans et c'est parti. Et voilà deux. Donc, ceci, c'est pour le presse D'accord. Je ne vais pas faire plus long. Ensuite, nous allons utiliser le filtre à jus. Voilà, alors ça, c'est euh, tel quel, Filtre à jus où vous avez la colorette du dessus que vous pouvez retirer. Pour oui. une question de nettoyage, c'est plus facile. On est sur de l'inox avec un filtre vraiment double et très fin. Okay. Pour que les pépins, même les petits pépins des fraises, ah, ne passeront ça. pas. Alors, quelle est la, la différence entre un slow joicer, que vous connaissez certainement, vous en avez déjà entendu parler. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez Magimix et certainement vous connaissez les slow joicers. On est ici sur une presse à froid. Comme si vous imaginiez les, presse, les gros pressoirs à pommes. Ici, on est sur une extraction à froid. C'est entre la, la centrifugeuse de papa et le, le, le slow juicer, C'est entre les deux, mais il est multifonction. On avait tendance à dire qu'avec ce genre d'ustensile, une pomme égale un verre, un verre oui. et vous n'aurez pas cet effet de légumes chauffés. C'est important à signaler parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'intéressent à cela. Je t'en prie, Janine. Voilà. Alors ici, j'ai mis le filtre à jus. Le filtre à jus qu'on va utiliser pour tout ce qui est dur, fruits ou légumes. Alors, il ne faut pas les éplucher. Il ne faut pas non plus éplucher la pomme. Je vais enlever simplement la petite queue et le reste peut rester dedans. Ok. Sans souci. L'appareil va éplucher, va râper et puis va extraire un le maximum jus. du jus. Tu peux le déposer dedans sans le mettre en route, par exemple ou tu... Je peux le déposer dedans sans le mettre en route. Je prends ici le poussoir. De nouveau, ce n'est pas la peine avec un doigt. Voilà, on voit déjà le jus est relativement clair. S'il y avait une chauve de fruits, le jus sortirait légèrement un petit peu plus orangé, un petit peu plus. un petit peu brunâtre. J'y ajoute un petit bout de gingembre et je vais mettre les carottes. Là, on a un jus très très clair. Hein. Voilà, on sent le gingembre, donc il a vraiment extrait. Il a vraiment extrait. Donc là, tu as mis assez peu de carottes. Il n'est pas trop bruyant. Encore. Je n'ai pas mis grand-chose. Où vont les déchets Parce que c'est ça qui est important alors, aussi. Les déchets restent à l'intérieur de la centrifugeuse. On enlève la colorette. Vous voyez que mon panier ne coule pas. Et alors, il faut montrer... Voilà, Et avec la spatule assez. qui est livrée avec l'appareil, vous allez simplement... Décoller la pulpe sèche. Montre-moi. Et Thomas, je te fais confiance, tu peux sentir, il ne reste plus grand-chose dans cette pulpe. Voilà. Que peut-on faire avec ceci on a de plus en plus de clients qui, qui, qui acquièrent des déshydrateurs alimentaires chez nous. Ceci peut servir à faire des petits crackers. Effectivement, si c'est pour les enfants, enlever la racine de la gingembre parce que ça pique quand même fort. Mais vous pouvez avec les déchets de fruits, parce que ceci pas, ceci n'est pas mauvais, c'est juste des déchets de fruits, donc ce qui a été, où il n'y a plus de jus dedans, mais vous pouvez très bien déshydrater ceci et en faire des crackers si vous aimez. Pour ceci, vous pouvez suivre notre vidéo qui est consacrée aux déshydrateurs alimentaire. Voilà, donc effectivement, relativement sec. On le répète, extraction à froid, s'il te plaît. Pourquoi aussi relativement sec et que nous avons choisi d'avoir une centrifugeuse cylindrique c'est parce qu'en fait, nous essorons le fruit et le légume comme vous allez essorer votre linge. Tout à fait. Le deuxième jus que tu voulais nous Alors, montrer. Donc, comme je vous ai dit, avec le filtre jus, on a un résultat parfait avec tout ce qui est dur. Donc, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons utiliser cet outil qu'on appelle l'extra-presse. Tout à fait. Pour venir vraiment pour chercher vraiment tout. venir écraser, si vous voulez, contre la paroi. C'est fruits et légumes mous. Donc on pourrait, par exemple, euh, peut-être pré-cuire ces tomates, par exemple, les passer à travers ceci, un peu légèrement ramollies, un peu émondées, et faire une passate à deux tomates, donc pratiquement faire son coulis de tomates soi-même Bien sûr. Magnifique, ok, donc c'est un élément très important. Ça peut également, ça supporte également la température. Bien sûr, ce que je fais régulièrement, c'est je passe au four euh, quelques poivrons, des tomates, des oignons, je mets des épices. Oui. Quand c'est bien grillé, je le passe là-dedans et j'ai une sauce pour agrémenter mes pâtes ou comme base de pizza, par exemple. De tafède, de tafède. Donc voilà. Vous verrez qu'avec l'extra-presse, on aura un jus plus épais oui. qu'on appelle smoothie, là maintenant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer avec l'extra-presse? La différence entre... Le 2, le 3 et le 4 au niveau des juice experts, c'est la quantité d'options que vous avez dedans. Dans le 4, vous avez tout, le presse agrumes les râpes et l'extracteur de jus, l'extracteur de jus qui est donc euh, l'outil de base. Ces robots-là sont des robots de qualité et vous pouvez les agrémenter avec plus d'options ou moins d'options. Donc là, nous avons 5 petites minutes, aucun repos comme on peut lire dans la recette ici. Ok, donc c'est un demi-ananas, une poignée d'épinards que vous avez ananas. dedans. Ici, j'ai une poignée d'épinards dans laquelle j'ai caché quelques feuilles de menthe. Ok. Que je vais mettre dedans. Deux citrons verts, voilà. une pomme et un demi-ananas. Je vais déjà faire tourner ceci. Donc là, on a mis... Les feuilles, bon là, ils vont prendre un petit peu de temps pour sortir. Tout à fait, mais là, le, le, le citron ainsi que l'ananas va venir l'aider à sortir. Je mets la pomme, qui va vraiment peu. donner... Ensuite, citron on ajoute un petit citron vert. Dans ce cas-ci, je l'ai épluché oui, parce que je ne vais pas, pas utiliser petit... mon presse-agrumes pour un petit citron vert et je vais passer derrière mes morceaux d'ananas. On est tout de suite un tout petit peu plus épais, mais quand même relativement rapide. Je répète, 1500 tours minutes. Alors chez Magimix, on parle aussi de sécurité, ce qui veut dire que si mon couvercle n'est pas bien verrouillé, mon appareil s'arrête il ne va pas se mettre en route automatiquement. Et voilà. Donc ça c'est pour la partie, je vais dire jus proprement dite. Donc tu nous as fait jus pomme, carotte. Voilà, ici évidemment, il a légèrement il suffit simplement, il a légèrement bougé donc il suffit simplement de le remélanger. On vous montre cela tout de suite. Voilà. Et si tu nous as fait ton jus relax. Voilà. Pomme, épinard, menthe un et un petit petit tronc vert. Alors, voilà, au niveau entretien, donc je vous ai montré avec la spatule pour la centrifugeuse. Si vous la rincez de suite en dessous du robinet, il n'y a besoin de rien. Il voilà. n'y a besoin vous de rien. du sucre, donc le sucre qui se trouve dans les, dans les fruits, rincez automatiquement. On, on peut retirer la cuve et vous pouvez également faire basculer le dedans. petit bec pour bien nettoyer. Au cas où on peut le mettre à la vaisselle, mais il n'y a vraiment pas d'utilité à le faire. Mais si vous le souhaitez, Je vous pouvez le mettre vaisselle. dedans. Voilà. Donc, dans le Juice Expert 4, ce que nous avons, c'est le petit set ici, où, avec le même appareil, nous allons pouvoir faire des râpés et des émincés. Donc, à la place de la centrifugeuse, on place, on place simplement... Ici. La petite cuve. C'est important parce que tu l'as fait exprès pour la démo, donc tu as, tu as laissé le jus à l'intérieur pour bien montrer que les, les, les légumes ne vont pas dans ne le reste. Ils ne vont pas hein. dans le reste, non Voilà, non. donc c'est important à signaler, elle l'a fait vraiment exprès. Oui, le, le bol strassal, quelque part, c'est fait pour oh, la oui, démo, oui, mais oui. Voilà, les, les carottes ne vont pas aller dans la cuve noire. Donc, combien a ton Vous avez deux disques. Voilà. Ce sont des disques doubles. D'un côté, vous avez rappeur et de l'autre côté, vous avez éminceur. Ok. En 4 mm ou en 2 mm. On rappelle la grande tradition des couteaux chez Magimix. Ce sont des couteaux d'excellente qualité. Croyez-nous bien, vous allez voir, je répète encore une fois la vidéo que nous avons consacrée au robot Cook Expert, vous verrez vraiment la qualité de ces couteaux. Il y a une grande différence. Chacun sa spécialité, c'est logique. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment impressionnant. J'en profite tant que je vois le livre de recettes à ma, à ma droite. Il y a également une application euh, gratuite chez Magimix. Si vous êtes en phase d'achat de, de, de, de, ce, de cet extracteur, de, de ce Juice Expert, n'hésitez pas à télécharger l'application, c'est gratuit. Oui. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas encore. Si vous ne l'avez pas encore, ben vous, vous voyez ce que vous pouvez faire, quelles sont les possibilités, comment vous avez envie d'avancer avec ce robot. Si vous l'avez, ben là vous, vous vous ouvrez la porte à un monde <rire> un peu impressionnant avec plein de recettes différentes. Et n'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux à ce sujet-là. Il y a des grandes communautés qui tournent autour de Magimix qui permettent quand même de vous aider et de vous faire utiliser les produits à 100%. Voilà. Donc ici, je vais utiliser le côté rappeur okay. du disque. Vous remarquerez que j'ai coupé mes carottes pour pouvoir les mettre à plat. Dedans Dedans. Euh, on peut les mettre droit également, mais si on a un râpé un peu plus long, c'est plus joli. On va... Ah ben, voilà. Tu as préparé l'assiette. Donc j'utilise mon petit poussoir ici qui, au passage, est gradué, si jamais vous devez mesurer un une liquide recette. ou une recette. Et voilà. Et vous voyez qu'avec une vitesse rapide, il y a toujours un petit bout qui reste. C'est une sécurité, parce que sinon, on râpe dans le couvercle. Tout à fait. Mais ce n'est pas perdu, vous les utilisez pour votre potage. La spatule, on l'utilise également pour bien tout prendre dans la cuve. Voilà. Et tu as un deuxième disque à nous Et montrer. alors, je vais utiliser le même disque parce que ce sera plus joli euh, pour euh, couper mon concombre, mais je vais simplement le retourner. retourner. Voilà. voilà, donc c'est extrêmement simple. On le dit encore, c'est important, mais la simplicité est très importante. Il ne faut pas se tracasser, il faut vraiment manipuler ça de manière tout à fait naturelle, retourner le dis, s'il n'y a pas un boulon, etc. Tout s'emboîte, c'est bien pensé, c'est relativement logique. Ce genre de robot doit vous aider dans la cuisine, vous ne devez pas avoir votre mode d'emploi tout le temps à côté pour consulter ce genre de choses. Effectivement, vous l'avez déjà vu, c'est très impressionnant. De nouveau, c'est très impressionnant. Vous voyez avec quelle rapidité... J'ai pu couper le concombre. On peut constater également que toutes nos petites tranches sont bien régulières. Dans le cas d'un plat froid, évidemment, c'est plus joli pour la présentation. Préparez votre gratin dauphinois et coupez vos pommes de terre finement dans votre, dans votre extracteur Magimix. C'est à ça que vous devez penser en vous disant... mais. Alors, un, un robot multifonction, ça va jusque là. Ça va jusque là. Donc, c'est ça l'idée de vous présenter ce genre de robot. Ça va plus ou moins dans toutes les cuisines, pour tout le monde. Et donc, vous voyez, le résultat est impressionnant. Toujours simplicité, euh, robustesse et... J'ai toujours oublié le troisième, j'ai toujours un fou avec ça. Efficace. Efficacité, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la démo. Je pense. Simplement, bon, ben, si des personnes sont déjà équipées, je vais dire, au niveau disque pour râper et mincer, euh, il existe également le Juice Expert 3. Tout à fait. Donc Qui est livré avec le presse-agrumes, avec l'extra-presse et avec le filtre jus, mais sans les disques. Toujours la même qualité. Le moteur ne change pas. C'est très important de le préciser. Merci beaucoup, Janine. Je t'en prie, Thomas. Venu nous avec plaisir. Retrouvez tous ces produits évidemment en magasin et sur notre site de vente en ligne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces en l'air si vous avez aimé. Si aimé Suivez-nous sur nos réseaux sociaux YouTube, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir.